essayer d'en faire encore un peu ce soir. Ça va tip top. On a avancé depuis tout à l'heure. J'arrive bon, pas à me représenter la surface qu'il y a eu de fait là tantôt, mais ça marche pas trop mal. Avec notre bon vieux 956, là ça grimpe mais lui, le moteur il fatigue pas. Et si cylindres là, hein, c'est vraiment le bonheur. Écouter un peu le moteur. Des chevaux. Alors là, j'arrive dans la chante faut que je soulève la charrue marche arrière je peux pas vous montrer c'est pas évident Après là on détourne la charrue moi c'est une vernéland. 4 corps réversibles en 16 pouces. Ah ben, J'ai pas circulé pour reprendre l'arrêt dans l'autre sens. Ouais, on ouais, a pas vu le soleil. Là, voilà, c'est pas trop droit. <rire> voilà. En même temps, comme le... Comme le terrain penche cela faut bien reprendre Vous voyez à chaque fois faut reprendre au même endroit pour euh, quand on fait les on enfin les bords de parcelles on se coupe trop la paillasse hop là on baisse bon, normalement ça je le fais je le fais plus vite mais bon là comme je vous ai dans ma main avec moi on met le contrôle d'effort tout en bas on enclenche la quatrième et c'est parti Hop. Alors en fait ce qu'on entend c'est les c'est les euh, minces les lames de ressort qui travaillent c'est pas une euh, sécurité hydraulique c'est une, une non-stop mécanique avec des, des lames de il y a pas mal de verres comme ça euh, après les autres charrues les autres marques non c'est tout en hydraulique ou, ou sécurité boulon Et dans le temps, ouais, on avait une... Euh, une voisin sécurité boulon, ben bah, purée, quand t'as les terrains caillouteux, que tu dois changer les boulons à chaque fois, euh, c'était vraiment pénible. Tandis que là, les lames de ressort, au moins, c'est le top. C'est le top, c'est le top. Bon, je vais vous faire écouter une dernière fois le moteur. Bon, allez, on va arriver à la chinte. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Et à bientôt